De mes yeux avec un œil de cœur, je te vois. J'ai pleuré la lune pour toi, mon amour. Une nuit, tu m'as manqué, t'adressant au produit de tes murmures pour tes sourires, et tu n'étais pas là. Au contraire, il sait combien mon cœur aime, mais il ne savait pas combien je souffrais pour lui. Il ne savait pas combien de temps j'attendrais sa journée. Il ne savait pas que je mourrais en gémissant après lui. Il ne savait pas qu'il est l'âme d'un cadavre sans lui. Je te dédie à travers ce mythe. Ma dignité que je vous ai vendue. Ma confiance détruite par le doute. Mon cœur que tu as abattu avec cruauté. Mes yeux qui vous trahissent perfidement. Voici mes gémissements d'inspiration. Voici ma tragédie en phrase. Voici ma mort en quelques instants. Ô oh ton amour à mort et ton désir à mort et accro à la mort. Je t'écris ces mots dans mon dernier moment. Le jour de mes souvenirs et de ma tragédie. Le même jour que tu m'as vendu pour rien Ici tu aimes Des questions que j'ai peur de poser et je mourrai si je n'y trouve pas de solution. Pourquoi quand je suis devenu accro à ton amour et quand je t'aimais plus que moi Tu m'as vendu. Pourquoi quand j'ai payé le prix de ton bonheur Pleure-moi. Pourquoi quand je vous suis sincèrement fidèle Tu m'as trompé. J'ai été accusé mille fois pour votre soumission. devant le frisson du silence et je te traduis entre mes lettres peut-être une pierre de votre propre prononciation, même de loin quelques mots pour vous comprendre pour que je puisse nager en toi qui es-tu pour briser l'esprit de vie en moi qui es-tu pour me chasser avec tes mains qui es-tu pour me faire pleurer de battre mon cœur pour arrêter de vous appeler te poursuivre et te fait aller au loin sans retour. Qui êtes-vous jusqu'à ce que vous reteniez votre souffle, ma douleur, mes chagrins, mes courbatures et j'ai essayé de retirer mon âme de mon corps Qui es-tu pour m'échanger pour rester dans tes bras et sur tes nuits rouges entre tes lettres saturées de désir et d'amour